Et Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en stream C'est tout simplement ma vidéo d'impression sur Dragonflight, mes premières impressions concernant l'histoire et le lore de Dragonflight Alors globalement si vous avez fait le pré-patch et euh, Uldaman, il n'y aura pas trop de spoilers, j'indiquerai quand il y aura des spoilers euh, Vers la fin de vidéo on fera un peu globalement un bilan et euh, je donnerai aussi euh, les plus, les moins et les problèmes On va dire qui peuvent être liés à l'ensemble de l'extension, il euh, y aura quand même quelques petits spoilers mais vraiment très très peu très très peu si vous ne voulez c'est pour ça que je n'indiquerai pas forcément qu'il y a des spoilers parce que je le dirai quand il y en aura alors pour commencer du coup les îles aux dragons d'un point de vue général les îles aux dragons euh, donc le pré patch évidemment ne sera plus jouable mais il y a pas mal des, des cinématiques et autres qui sont disponibles et ça c'est cool je vais commencer par le positif euh, histoire de commencer correctement cette vidéo euh, donc Globalement, ce que j'appellerais le petit contexte, alors ce que j'appelle le petit contexte, c'est tout simplement on va dire des... Alors vraiment j'espère être clair, le grand contexte, le petit contexte, le petit contexte c'est plus euh, globalement le truc assez terre à terre en mode euh, globalement qu'est ce qui se passe, quelle est la menace, ok d'accord, qu'est ce qu'on doit faire, comment on procède, euh, qui nous envoie, qui on envoie, qu'est ce qu'on fait etc Pourquoi on ne peut pas y accéder direct, c'est ce que j'appelle le petit contexte, le grand contexte c'est pourquoi la grande menace arrive maintenant euh, qui, qui est la menace, qu'elle représente, etc. C'est globalement ça la différence entre petit contexte et grand contexte pour moi. Euh, petit contexte, du coup, globalement je le trouve très bon. Euh, on a des vraies discussions de personnages, et je sais, ça a l'air con, si vous ne suivez pas trop les streams, peut-être que vous ne voyez pas trop de quoi je parle, mais globalement, en fait, très souvent, j'ai l'impression, euh, dans World of Warcraft d'avoir un scénariste qui parle à un scénariste, et pas des vrais personnages. Là, c'est vraiment très bon, on a des vraies discussions de personnages, et ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est un, un grand bol d'air je trouve. Et euh, pareil, les explications concernant le pré-patch qui seront perdues, euh, elles sont gravées là. Le fait d'expliquer que bah non, il y a des tempêtes partout, que l'augmentation de puissance des élémentaires, etc. Euh, fait qu'on euh, ne peut pas aller directement en bateau, etc. jusqu'aux îlots dragon, que Razagat a trop de pouvoir. C ce contexte-là est vachement bien expliqué et... Euh, pourquoi on ne peut pas y aller maintenant S'il faut préparer l'expédition, tout ça, tout ça. Ils avaient juste à dire ça. Ils ont été un petit peu plus loin, ça marche, ça, ça, ça passe bien. Euh, il y a encore une fois aussi eu des discussions avec, euh, avec l'entre-deux, entre Shadowlands et Dragonflight. Je vous laisse aller voir la vidéo de chronologie là-dessus. C'est cool, c'est vraiment très cool. Euh, comme je disais, voilà, les vraies discussions entre persos, c'est le gros point fort aussi, Je trouve. Notamment l'intégration la, la, des drag les dragons, les drag vraiment très, bonne, très bon point aussi, que je mets un petit peu dans l'intro, puisque bah, vous êtes censé faire, faire des drag -teers. Le petit bémol, si je dirais juste qu'il faut faire un euh, drag il faut faire un drag, il faut faire un drag Que vous ayez mis ou pas la classe, d'un point de vue lore, vous avez l'intro qui est quand même super important, des drag pour comprendre Dragonflight, et aussi vous avez des petites quêtes, des petites quêtes qui sont introduites, euh, des petites discussions quasiment chaque zone, à ces petites discussions entre dracteer donc euh, c'est qui vous donneront un peu plus de contexte donc ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool globalement voilà ça c'est du très bon euh... les, les dracteer m'a beaucoup demandé ce que j'en pensais globalement les dracteer euh, c'est une bonne un bon ajout je sais que beaucoup auraient préféré jouer les Draconides normaux à deux pattes là euh, le ultra stock etc mais faut bien comprendre en fait que d'un point de vue gameplay lors ça n'avait aucun sens ils auraient pu dire c'est pas grave on fait le gameplay on s'en fout mais ils ont vachement respecté le lore, c'est-à-dire de créer en fait une nouvelle race de draconides, avec des ailes cette fois-ci, donc des sortes de mini-dragons. Mini-dragons-draconides, qui sont en fait, enfin, qui ont la possibilité d'utiliser la magie de, toutes les, de tous les vols. Parce qu'un draconide sur le papier, il appartient à un vol. Donc un draconide vert, bah, il va utiliser des sorts du vol vert. Mais pas de, vol, pas de sort du vol rouge ou du vol noir. Donc ça, ça ne marche pas. Donc si tu veux, d'un point de vue gameplay, t'ouvrir tous les vols. Et je sais que certains se disent, bah du coup, il aurait fallu sortir une classe avec 5 spé. Ou une classe avec 4 spé. Ou, une cla ou 5 classes. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible. Il faut être réaliste. Donc, l'intégration des, des drag-tears est pas mal. Je pense vraiment que les drag-tears, une fois Dragonflight passé, ils serviront plus à grand-chose. Surtout qu'ils ont le statut de race alliée quand on voit l'utilisation des pandarènes hors des alliances post mist of pandaria c'est une catastrophe donc je, je pense honnêtement que les drag et sur quoi je me base tout simplement du, du tangible euh, les dk après euh, Wotelka, <rire> les dh après hôtel après légion pardon les moines après Mop c'est donc les classes euh, elles vont avoir un gros rôle enfin elles vont avoir un rôle à jouer sur l'extension en cours L'après je pense que ce sera un peu ne, ne, nébuleux mais euh, J'espère me tromper, mais disons que le passé nous montre qu'il y a peu de chances que les drag-tears aient euh, véritable développement post-Dragonflight. Et en soi, c'est pas trop, trop grave. Hein. C'est pas quelque chose. Euh, moi, ça me. Je sais que ça peut en déranger certains, moi, ça me dérange pas euh, pour le coup. Euh, on, on, on a déjà vu ça par le passé, donc c'est juste un bis repetita. Euh, pour ce qui est du grand contexte, on a. Euh, J'en avais parlé un petit peu dans les vidéos d'héritage de Dragonflight. Et euh, les vidéos de. Surtout les vidéos de cinématiques, d'analyse de cinématiques. Dans ce qui est du grand contexte, les Primalistes, c'est bien. L'idée est vraiment intéressante, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec les Primalistes, en mode, euh, vraiment, des... il y a véritable un dilemme, une espèce de guerre civile draconique, avec euh, vraiment des... des, des... c'est pas juste des méchants qui veulent détruire le monde, il y a vraiment un propos, il y a un message, il y a quelque chose, enfin, c'est vraiment très bon. Et c'est dommage parce que c'est gangréné par une absence de contexte sur les Primalistes. Qui sont-ils D'où ils sortent Quand est-ce qu'ils se sont formés pourquoi ils font ça À la limite, le pourquoi on comprend un petit peu, mais euh, pourquoi ils choisissent de rejoindre les incarnations primordiales qui ont été un petit peu rayées de l'histoire aussi Donc, euh, sur le papier, comment ils ont fait la connexion en fait entre les incarnations primordiales et euh, les primalistes c'est le contexte sur les primalistes, c'est une catastrophe. Et je sais que beaucoup en stream et tout nous ont dit, oui, euh, ça arrivera après. Non, non, non, non. Tout, en général, on a pas mal bossé sur les extensions. Bien sûr, il nous reste Wood et légion globalement. Mais euh, globalement, le contexte, est... de toute façon, déjà dans une histoire, si ton contexte n'est pas posé au départ, il y a un problème. Ça peut justement jouer sur les règles en mode on va mettre le contexte après. Mais c'est pas le cas dans Warcraft. Il y a quasiment jamais du contexte de base de d'extension qui est mis après. Et quand ça arrive après, c'est souvent parce qu'ils ont oublié un truc et c'est pas terrible. Coucou Argus à Shadowlands. Maintenant il y a un bon point, c'est par exemple Shadowlands avec le pré-patch qui revient à, au, au sépulcre des fondateurs avec l'histoire de l'âme de l'âme monde d'Azeroth, etc. Mais c'est très très rare et là, euh, quand une extension commence, généralement elle est assez terre à terre et ensuite elle fonce de plus en plus, depuis Vanilla, c'est comme ça, vers du cosmique, vers de la menace cosmique. Vanilla, hein, vous allez tuer un dieu très ancien dans un patch, tout ça, tout ça, hein, je le rappelle. Donc, au final, plus on va avancer dans l'extension, plus on va aller vers du cosmique, vers des menaces cosmiques, euh, divines, etc. Et du coup, moins, en fait, on va s'intéresser aux mortels. Donc, plus on va avancer, moins on va s'intéresser aux primalistes. Donc, euh, <rire> ça c'est non, quoi. Pour le coup, je, je suis pas... Je, je suis vraiment... C'est pas normal qu'on ait pas de contexte sur les primalistes. Surtout que c'est pas très dur, c'est pas un truc genre... C'est des reproches. Je vais faire des reproches dans cette vidéo et aussi de, de tenir des, des bons points, hein. mais parce que globalement Dragonflight est vraiment pas mal hein, en termes de lore, mais les points noirs sont vraiment tristes parce qu'il manque pas grand chose en fait pour que ce soit bien, que ce soit vraiment très bien même. Euh, c'est pas dur d'expliquer d'où viennent les primalistes, que ce soit depuis le cataclysme, il y a eu des gros, déceptions, des gros déçus, etc. Il y a des mecs qui en ont marre d'en prendre plein la gueule et qui disent à un moment donné c'est stop, ça suffit. Notre connexion avec les titans full le bordel, sauf que c'est pas dit en fait. Et c'est pas aux fans de dire oui peut-être non, c'est bizarre de le dire ça. Euh, du coup, aussi l'absence de contexte concernant les seigneurs élémentaires. Razagat dit les élémentaires chantent, j'ai fini la campagne principale, les seigneurs élémentaires toujours pas de signe. Euh, ces ces seigneurs élémentaires, j'ai très très peur qu'on n'en parle pas de toute l'extension, alors que c'est quand même un petit peu euh, eux qui donnent leur pouvoir à tout ça, donc bon c'est pas, pas normal, et d'ailleurs l'absence du cercle du cercle terrestre, cercle scénarien aussi, est inexplicable et très étonnante. Euh, pareil aussi, gros contexte, et qui est quand même, je veux dire, j'aurais même dû commencer par ça, parce que c'est un peu la base de l'extension, pourquoi maintenant Pourquoi le réveil des îles aux dragons, ça a lieu maintenant on sait que c'est Kouranos, le forgé par les titans de la cinématique d'introduction Dragonflight, qui a réveillé les îles avec le fan... en réactivant le fanal de tir, ça bah, d'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce qui a réveillé Kuranos C'est facile hein, c'est facile à dire. Tu dis c'est le dérèglement provoqué par le joli à Shadowlands, ça... Au moment où il commence à aspirer la, volont... la vie. De... du monde d'Azeroth ça a pu, euh, causer des, des, ça a pu euh, engendrer des dilemmes, je veux dire, Azeroth elle en a pris plein la gueule hein, depuis, quelques, depuis quelques années. Donc euh, ça pouvait tout à fait expliquer ça, mais ce n'est pas dit Et c'est pas normal Et c'est pas normal ce soit pas dit C'est pas normal. Donc c'est très chiant. Attaquons maintenant euh, zone par zone. Commençons par le Rivage de l'éveil que j'ai trouvé vraiment excellente. Une de mes zones préférées de Dragonflight. Euh, globalement déjà, visuellement... Euh, ce, qui est, ce qui est génial, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant avec le rivage de l'éveil et je dois le souligner, c'est que c'est une zone qui fait écho à des anciennes zones, mais sans tomber dans la, sans virer dans la nostalgie. Un des trucs qui est un peu, qui me saoule un peu avec Dragonflight, c'est que il l'avait dit de toute façon à Jade hein, c'est euh, on a compris l'extension d'après sera celle où on a compris le succès de classique pour ses meilleurs aspects, ses moins bons aspects, et du coup, bah, il y a un grand, grand, grand appel nostalgique, une sirène de nostalgie absolument hallucinante et je trouve du coup que le rivage de l'éveil, c'est celle qui a qui se démarque le plus visuellement. On sent qu'elle fait écho à des choses. Euh, globalement, quelles sont ces choses Vous allez avoir pas mal des zones des différents barrens. C'est que je parle du, des barrens de Warcraft 3 vraiment très grandes. Donc euh, du retard Mulgore, euh, euh, mille pointes, etc. Vous avez un aspect comme ça. Vous avez aussi un gros aspect mist of Pandaria, notamment la forêt de Jade avec ses grandes hauteurs, ses arbres dans les hauteurs, etc. Euh, vous avez vous avez également le mont Ijal, euh, ça va peut-être vous, vous frapper euh, avec... Et le mont Ijal du coup de Cataclysme, qui faisait déjà écho à Blackrock, hein, euh, le mont Roche Noir. Si je vous dis des dragons noirs qui sont au sommet d'une montagne, de volcans, de lave, qui affrontent des créatures venues des profondeurs, qui euh, ressemblent à des nains, mais en très grand, puisque bon, c'est une espèces de Valkyrie, des euh, espèces de, de Vricules, pardon, et euh, qui font de la forge, et qui chassent des dragons, qui tuent des dragons qui sont de grands forgerons et qui euh, du coup sont dans les profondeurs et affrontent des dragons sur... ça vous dit quelque chose <rire> c'est Blackrock la citadelle d'obsidienne mais euh, du coup c'est c'est aussi un petit peu le Mont Ijal la nature contre volcan Mont qui faisait déjà écho à Blackrock donc il y a des petits échos mais en vrai visuellement c'est quand même celle qui je pense est la plus neuve elle fait elle prend un peu d'ancien un peu partout et elle et on fait une nouvelle on fait une zone un peu ça a vraiment un mélange 1000 points de forêt de jade euh, dans pas mal d'aspects et autres donc c'est assez intéressant à ce niveau-là au niveau euh, design je dirais par contre la, la musique peut-être un petit peu moins bien que dans d'autres zones mais elle est euh, elle est correcte mention spéciale au bassin de euh, de l'essence pardon qui euh, sont les musiques euh, sont pas ex exceptionnelles mais elles font vraiment le taf je trouve notamment avec certaines quêtes secondaires mais j'en reparlerai plus tard et derrière, nous avons surtout une, une double intrigue dans cette zone, une intrigue de deux vols draconiques. Donc c'est une, une intrigue ambitieuse au final, sachant que c'est aussi celle qui va beaucoup traiter des primalistes. Et du coup, c'est presque une triple intrigue qui fonctionne très bien. Je parle vraiment, je me, faut que je me consacre pour le moment vraiment aux quêtes principales. Et d'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous n'avez pas encore commencé Dragonflight ou que vous voulez faire Dragonflight, ne faites que les quêtes principales. Ne faites vraiment que les quêtes principales, tuez des rares, faites les... Euh, les les, les les quêtes localisées euh, d'environnement, de, je sais plus comment ça s'appelle, les assauts là, à moitié, faites ça. Et ensuite, vous finissez vos derniers levels en quête secondaire. Ne faites pas de quête secondaire au départ. Sinon, vous allez dévier de l'intrigue. Il y a plus de 5000 quêtes secondaires. Donc. Il faut pas, il faut pas, 1800 à Shadowlands, 5000 à Dragonflight, vous allez perdre le fil, vous allez vous dégoûter. Donc restez sur les intrigues principales, c'est le carré avec, euh, c'est le grand carré rouge avec euh, juste euh, le point d'exclamation. Concentrez-vous là-dessus, votre expérience sera bien meilleure je pense. Euh, du coup, pour ce qui est de la double intrigue, en gros c'est vol noir et vol rouge, je sais que beaucoup et moi-même j'étais en mode bon... Beaucoup étaient en mode, ouais, le, le vol noir aurait dû avoir sa propre zone avec sa propre intrigue, et le vol rouge de son côté avec sa propre intrigue. Ce que j'aime beaucoup, c'est que d'un point de vue histoire comme euh, d'un point de vue méta, le vol rouge et le vol noir ont été introduits à Warcraft 2, en fait. C'est la première apparition d'Alexa des Swings. C'est une création de Warcraft 2, les trois autres vols sont à, arrivés entre War 2 et War 3 avec le Jour du Dragon. Du coup, reconnecter le rouge et le noir, ils ont toujours été un, intrinsèquement liés en fait. Et d'un point de vue thématique, ça marche très bien aussi. Donc tu fais un écho à de l'ancien, on a eu des bons échos notamment au Jour du Dragon qui m'ont particulièrement euh, fait plaisir notamment bah enfin je vais pas spoiler toute l'intrigue pour le coup mais globalement c'est super intéressant j'en ai parlé aussi on a Razaget qui fait des choses on a j'en reparlerai mais Razaget fait des choses et ça c'est cool ton boss d'extension pour le moment alors ça sera pas forcément le boss de fin d'extension Razaget j'y reviendrai après mais le perso est on a vraiment l'impression que c'est un Deathwing qui fait des trucs et du coup bah il y a l'opposition à l'extraza Razaghet qui d'ailleurs fait écho à Cataclysme avec euh, Alex Raza versus Deathwing à Grim Battle sauf que cette fois-ci c'est vraiment très bien travaillé, assez réaliste, bien mise en scène avec cette cinématique et surtout la petite cinématique qui juste après euh, nous parle un petit peu de ce qui se passe d'un point de vue euh, géopolitique et autres et euh, pour l'avoir refaite j'ai encore plus apprécié à posteriori avec une seconde lecture le traitement d'Irion vis-à-vis d'Alexstrasza. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Alexstrasza, je pensais vraiment que ça allait être la Magni Boulevard de l'extension en mode QQ, euh, on la verra, on la verra mais elle fera rien, elle sera juste un, un personnage fonction. Il y a de grandes chances quand même qu'elle reste dans ce statut de personnage fonction. Mais ils l'ont au moins un peu développé, et bien développé quand même. Le, le rapport qu'elle a avec Irion, notamment, le, le fait que Irion veuille tellement tellement euh, basé tout au départ il aide il aide à extra tout ça mais après il est vraiment consacré en mode il faut que je rebâtisse le vol noir alors que Alextraza elle elle lui rappelle que à une époque pas si lointaine Cataclysme à, à, à quel euh, qui est... il y a pas mal de références à Cataclysme aussi mais des bonnes références pas juste de mauvais clin d'œil et au final il lui rappelle que c'est un... enfin elle lui rappelle subtilement qu'en fait il a été un bébé dragonné et que c'est un dragon du vol rouge Rastraza qui lui a sauvé la vie et qui par son amour et sa son non, envie, son besoin de protéger euh, la nature, etc., a sauvé Irion. Et du coup, elle lui rappelle par ce petit taquet en mode Irion, euh, ça je suis très étonné que vous ne, vouliez pas, que vous ne, vous ne trouviez pas la défense des œufs de dragonnet importante et tout, et on voit les yeux d'Irion qui, qui foncent. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de temps d'ailleurs d'arrêt pour vraiment prendre en compte cette remarque, ça, ça enchaîne vite, mais... Euh, ça marche super bien, vraiment ça marche super bien, c'est très bien écrit, euh, le vol rouge et le vol noir, l'intrigue du vol rouge va avoir des répercussions sur l'intrigue du vol noir, l'intrigue du vol noir va avoir des répercussions sur l'intrigue du vol rouge avec l'histoire des, des pierres de vœux, euh, des aspects, c est, c est qui, qui est une création Dragonflight et pour le coup ça marche bien, c'est un, un, un élément de gameplay mais qui fonctionne dans le lore et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils ont, qu ont vraiment fait et je pense aujourd'hui qu'il fallait en fait que les deux vols soient liés dans, euh, dans l'intrigue parce que le vol rouge tout seul peut être un peu cucul la praline le vol noir tout seul lui il peut vraiment bien se tenir en termes d'intrigue mais le fait de les lier ensemble ça rend, ça rend le, le truc le, le, le, le vol rouge incarne un peu l'espoir le vol noir incarne la rédemption on va dire et c'est vrai que les deux ensemble ça marche très très bien à ce niveau là j'ai vraiment vraiment vraiment adoré l'intrigue euh, et encore une fois la présentation des primalistes est très bonne D'ailleurs ça me fait la liaison Mais euh, Razagat très intéressante Et on a les donjons, du coup les deux donjons Qu'est-ce que je peux vous dire des deux donjons euh, sans, sans spoiler, hein, juste, euh, juste ce que j'ai pensé des deux donjons Bassin euh, de l'essence Bassin de l'essence que j'ai trouvé euh, Que j'ai trouvé ok Mais en vrai un peu déçu Parce que l'intrigue principale est tellement bonne On a une introduction de, du boss de fin Qui est le Proto-Drake Proto-Drake euh, proto primordial Qui est euh, qui était un petit peu introduit donc ça c'est bien les deux autres ce qui est dommage c'est que c'est des primalistes qu'on n'a pas vu avant le donjon et, et j'ai vachement aimé le combat de la première et je parle pas de mécanique hein, juste de l'or le... on sent en fait que les primalistes c'est pas juste nous sommes les méchants hein, façon euh, marteau du crépuscule l'ONG du mal à cataclysme et à vanilla non non les mecs font vraiment ça en mode l'autre elle est obligée parce qu'on la pousse dans ses retranchements donc elle est obligée de euh, d'imprégner un peu en hâte et de faire naître éclore les dragonnets en, en vitesse pour qu'elle l'aide dans son combat et elle s'excuse quand on tue les dragonnets, elle est en mode ⁇ non, c'est pas possible !⁇ Enfin, genre, il y a vraiment un vrai traitement. Et c'est juste du coup dommage que ce soit pas plus mis en avant. Et pareil, l'absence d'Alexstrasza est justifiée dans le donjon, vu que c'est pendant le combat avec Razaguet. Euh, bonne introduction de deux personnages du vol rouge, qui est assez intéressant, parce que le vol rouge, en dehors d'Alexstrasza et Crassus, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, les deux personnages qu'on a, c'est la camériste euh, Céline, Célindra, je crois. Célindra, tête de tigre. Non, je crois que c'est Célindra. Euh, qui, euh, Célistra, pardon. Célistra. Non, Je sais si Célistra ou Célindra. Bon, c'est pas grave. Mais je euh, crois c'est Célindra. Mais du coup, la camériste, globalement, qui est vachement intéressante. Euh, assez cool. Assez cool. Ça fait plaisir. Ce perso va, va, va, va je pense, être apprécié des joueurs aussi. Et de l'autre côté, on a Viritistras. J'en reparlerai en fin de vidéo. Viritistras, qui fait du bien. Qui fait du bien. Qui n'est pas dans l'intrigue principale, pour le coup, lui. Mais il fait du bien aussi. Qu'est-ce qui fait du bien L'une des, des quêtes que, honnêtement, je pense que dans 5-10 ans, on s'en rappellera encore de cette quête, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. C'est l'une des meilleures quêtes que j'ai jamais faites sur World of Warcraft, Verity Strasse, mais j'en parlerai après. Euh, du coup, le vol rouge... On introduit des persos, on les développe, la Caméris nous aide dans le donjon aussi, donc ça c'est cool. Euh, J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, le Rivage de l'éveil, le bassin un peu bof par rapport à toute l'intrigue, c'est vrai que c'est un peu en dessous, mais il fait, il fait le taf, il fait le taf pour le coup. Euh, ensuite on a l'autre donjon, c'est la Citadelle d'Obsidienne, donc le repère du Vol Noir avec euh, Neltarus, Neltarus qui fait un gros écho à repère de Neltarion, hein, repère de Nelsalion, on a euh, évidemment euh, le... ça fait écho à tous les donjons Dragon Noir et euh, bah, je ne l'ai pas trouvé terrible. <rire> Pourquoi Alors je vais en reparler quand on parlera du vol bleu, mais euh, le donjon en fait, euh, on affronte la menace Jaradin, et globalement, les... c'est les gros points faibles, je dirais, de, de la zone, c'est les Jaradin, cette euh, race totalement créée pour Dragonflight. Un mélange en fait entre des... Ce sont des vricules de lave globalement, mais euh, physiquement, mais qui ne sont pas des vricules. On a aucun contexte sur les Jaradines. On sait juste, ils sont évoqués comme étant la plus grande menace de, de, pour les dragons. Ce sont des tueurs de dragons, euh, c'est un peu les orques de Warhammer, c'est-à-dire c'est des mecs qui bourrine et euh, plus il y, y a une grosse baston, plus ils kiffent, donc euh, ils adorent la, la baston. Et on a aucun aucun autre contexte. Ils sortent d'où Est-ce que c'est des élémentaires Est-ce que c'est c'est quoi ces machins là Est-ce que c'est des, des forgés par les titans Est-ce que c'est On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais ils sont là depuis Belle Lurette. Ils sont là peut-être même av depuis avant les dragons de ce qu'on de, qu de ce qui semblerait euh, être indiqué. Donc c'est ils vivent dans les profondeurs. Hein, euh... C'est vraiment des, des grands nains en fait. C'est un mélange entre des vricules et, et des dark iron. Donc tes nains sombres fer. C'est il y a aucun contexte sur eux c'est juste des faire valoir pour l'intrigue du vol rouge et du vol noir ce qui est pas un problème mais pourquoi ne pas avoir mis des troc bars, par exemple qui aurait pu faire le taf surtout qu'il y aurait eu l'écho avec euh, avec euh avec euh, Légion et Oroc, et au on aurait pu justement évoquer aussi que bah, en fait, c'était des drug bars qui avaient été asservis par le vol noir, et en 10 000 ans d'absence, bah, du coup les mecs euh, ils se sont rebellés. Enfin, il y avait, y avait un, un vrai propos à faire, et pareil, ils avaient parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, lors du release, lors de la, du reveal de Dragon Fight, ils avaient parlé de trolls, euh, de trolls primordiaux en fait, des espèces de trolls sombres, de trolls des cavernes. Euh, qui existent hein, dans le lore et là on aurait vu leurs, leurs cousins en fait ou leurs ancêtres et, et en fait bah non euh, pas de trolls primordiaux donc euh, peut-être que c'est un concept finalement annulé et que finalement par nostalgie ils ont mis des espèces de véhicules de feu mais euh, c'est vraiment pas fou je trouve à ce niveau là pareil alors je sais ça c'est un mini spoiler mais en soi ils sont pas là donc ça vous évite aussi que vous soyez déçus c'est pas un vrai spoiler euh, et Bissian, qui a servi dans la, dans la quête d'intro des drag et dans l'introduction pour la horde euh, en, sur les îles aux dragons et eh bien il n'est totalement absent de l'intrigue et de la zone et je vais d'ailleurs en parler mais il est absent de tout Dragonflight sur la campagne principale et ça c'est très très très étonnant, personne ne parle de lui, personne... Euh... étonnant, étonnant. Et sinon du côté du vol noir il y a un retour, euh, j'ai fait une vidéo dessus Pareil, son, son apport et sa rivalité avec Irion est incroyable. Je ne donne pas le nom euh, volontairement. Mais bon, si, si vous avez vu d'autres vidéos, <rire> vous savez de qui je parle. Ça, ça, il fait vraiment, vraiment, vraiment du bien aussi. Il euh, y a un petit point noir vis-à-vis -vis de lui qui est dans la vidéo sur, euh, sur, sur, sur le sujet. Mais euh, globalement, c'est vraiment le... le, le... Rivage de l'éveil c'est une excellente claque En début d'extension c'est vraiment très très bien On enchaîne sur les plaines d'onara J'ai beaucoup parlé euh, des rivages de l'éveil Et plein d'onara il y a beaucoup de choses à dire mais pas dans le bon sens cette fois-ci Rivage de l'éveil commençons positif Super musique c'est celle qui passe en ce moment d'ailleurs Vraiment excellente La zone est belle, la zone est belle, la zone est superbe Et pour une fois en plus euh, le fait qu'elle soit belle n'est pas incohérent, c'est pas, euh, pas Nagrand en Outre-Terre, c'est pas les Grisons à Wotelka qui sont trop belles par rapport à ce que le devrait être, euh, mais du coup ça fait plaisir. On a aussi une grosse référence Vanilla, puisque c'est euh, une zone, c'est une sorte de grand plateau, euh, ça nous rappelle un peu du Mulgore, ça fait écho aussi un petit peu à Nagrande, mais Nagrande qui était lui-même, euh, cette zone était elle-même un écho aux Barents, les grands Barents, donc en soi, si vous voulez, c'est les barents, c'est les, les tarides, mais pendant la saison des pluies, quoi. C'est plus verdoyant et moins, et moins jaune, mais c'est euh, très joli, pour le coup c'est très joli. Maintenant, il y a des énormes problèmes au niveau de l'histoire, c'est une catastrophe d'un point de vue histoire. C'est vraiment, la conclusion qu'on en a, c'est j'ai l'impression que sur tous les aspects possibles du scénario, de l'ambiance, de l'intrigue, de l'histoire, ils se sont ratés à tous les points de vue. Et c'est des erreurs, mais genre de débutants, de scénaristes, quoi. Vraiment, c'est c'est vraiment, vraiment terrible. Alors, pour illustrer le propos, il y a beaucoup de choses à dire et je pense pas que je vais euh, être ultra exhaustif. Peut-être qu'on en fera une vidéo. Si ça vous intéresse, peut-être que je pourrais en faire une vidéo complète, mais... Déjà, premier point, le vol vert. C'est censé être la zone du vol vert. C'est comme ça qu'on nous avait vendu les Plaines d'Onara. La zone vol vert. Le vol vert est absent d'une très grande partie de l'intrigue et euh, là vous me dites bah tu spoil un petit peu machin bah en fait ils sont pas là donc je spoil rien ils sont pas là et c'est dommage parce que c'était quand même la zone du volvert mais après en soi le fait qu'ils soient pas là pourrait faire partie de l'intrigue le, le fait qu'ils ne soient pas là peut justement faire partie de l'intrigue et au final eh bien ça veut dire que tous ceux qui aiment le volvert tous ceux qui aiment mérissera tous ceux qui aiment isera tout ça tout ça c'était le moment on va dire c'est leur moment dans l'extension mais ils ont rien en fait ils ont quasiment rien et le pire, c'est que du coup, qu'est-ce qui se substitue au vol vert La race locale, les centaures. Alors, les centaures Les centaures, euh... on va en reparler aussi en fin de vidéo, mais les centaures, il y a un énorme problème. Déjà, c'est qu'ils n'ont rien à foutre là, en fait. Hein. Les centaures, c'est une race endémique de Kalimdor, qu'on nous évoque que euh, les centaures, machin, euh... il y a des centaures ici. En, en soi, pourquoi pas Mais il faut être très très chaud, il faut être très raccord. Et les centaures, je le rappelle, c'est une création d'il y a 1100 ans euh, par, euh, en gros, <rire> un fils de Scénarius, donc un gardien du bosquet, qui est tombé amoureux d'un caillou, un seigneur élémentaire de la pierre, et il a commencé, ils ont commencé, voilà. Cette bouteille de lait, le bol, tout ça, tout ça, ça c'est maman. <rire> et du coup, ils se sont accouplés et ils ont créé la, la race des centaures. Sauf que les îlots-dragons en sont euh, bloqués depuis 10 000 ans. Donc en fait, on apprend que les centaures, bah en fait, il y en avait il y a 10 000 ans. Ok, donc vous êtes juste en train de redconner toute l'histoire centaure là. Est-ce que c'est grave Bon, non, parce que les centaures, tout le monde s'en fout, mais euh, c'est quand même dommage. Enfin, c'était pas, enfin pour une fois qu'une race a quand même une balise, euh, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu, être ça aurait pu être, bien. Et qu'est-ce que vous faites du coup Vous faites des centaures Ok, c'est quoi leur histoire Bah en fait, euh, leur histoire, c'est juste euh, les orques mélangés aux tauren. Mais c'est pas genre un petit peu, c'est un putain de plagiat quoi. C'est vraiment c'est la même chose. Mais c'est pas possible. Et est-ce que les centaures du coup des plaines de Nara sont différents de nos centaures à nous Ah non non. Ah ils sont un peu plus pacifiques, mais au final pas tant que ça vu qu'il y a le clan, clan Nocud qui, qui est bourrin. Euh, du coup bah est-ce que c'est est-ce que c'est c'est les mêmes, c'est les mêmes. Culture mongole, euh, ils vivent dans des steppes et dans les dans les dans les zones. À, c'est des mongols, culture mongole, euh, vêtements mongols, vêtements. Enfin, c'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Et du coup, ça ne marche pas. Et plus les devs essayent d'expliquer le, le, le Redcon Centaur, plus ils s'embourbent parce que ça n'a pas de sens. Ils nous parlent de convergence évolutive. C'est pas ça la convergence évolutive. Ils nous parlent de. Euh, oui, euh, en fait, euh, les Centaurs il y a 10 000 ans, ils étaient là. Euh, ceux qui sont restés en Kalimdor, eh bien, du coup, euh, ils se sont éteints. Et il y a une nouvelle race de centaures qui apparaît. Mais enfin, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Il n'y a pas une nouvelle race de centaures qui apparaît. Genre, il n'y a pas demain Jean-Michel qui va euh, euh, s'accoupler avec Isabelle et ça va faire un Néandertal. Ça ne marche ça n'existe, ça, ça, ça, ça ne fonctionne pas en fait. Et euh, pourquoi s'il y a eu une migration de centaures de d'or jusqu'aux îles dragon Déjà, je rappelle que les îles aux dragons étaient déjà, on nous le rappelle, que les c'était déjà des îles il y a 10 000 ans. Donc désolé, mais les petits centaures avec leurs petits sabots, ça ne marche pas. Surtout qu'on nous parle de marcher jusqu'aux jusqu îles. Bah je, oui, bah alors dites-moi, et s'il y avait eu cette migration, il y aurait des traces, il y aurait peut-être des centaures du coup dans les zones transitoires vis-à-vis -vis de distance Kalimdor à l'opposé île au Dragon. peut-être qu'il y aurait des centaures du coup en, en Northrend, absolument pas, centaures îles brisées, tout ça tout ça, absolument pas. Ils sont juste sur les deux points les plus opposés à l'heure actuelle de la carte de World of Warcraft, mais pas de problème. Et encore une fois, bah en fait, plutôt que d'essayer de trouver des raisons à la mort moelle il s'avait juste à dire, ça s'appelle les plaines d'Onara, Onara, Onara c'est un, euh, un grand ancien, un, un dieu sauvage, c'est euh, en gros l'esprit, le, euh, de l'ancien de la nature euh, de, de l'aigle. Si vous avez jamais fait le rapprochement, on, on, en plus on récupère des armes qui s'appellent les lances de l'aigle, etc. C est, c est, le cerf d'aigle c'est la lance d'Ulnorok, hein vous savez c'est lui qui avait eu la bénédiction d'Onara en fait, hein la, la, quand je vous disais que c'était les torrens tout ça tout ça et le symbole des centaures la lance <rire> et du coup eh bien euh, c'est vraiment hallucinant parce qu'en fait il savait juste à dire que bah il ya une des tribus de centaures on sait que les centaures sont assez euh, bourrin assez meurtriers etc qu'il avait une grande tribu de centaures qui euh, voulait euh, rester pacifique etc., qui prièrent de désespoir au Nara, au Nara qui les a euh, permis de, de faire une sorte d'exode à travers le rêve d'Emeraude. Voilà, c'est bon, c'est plié, il n'y a pas de problème. Si tu veux des centaures là, voilà, tu les as. Là, c'est vraiment... Euh, ça, ça aurait fait un peu un ta gueule, c'est magique, mais je préfère un... Un ta gueule c'est magique qui veut faire quelque chose de bien plutôt que ça ce qu'il nous propose c'est nul à chier et, et en plus en soi c'est pas incohérent hein, le fait de faire un passage à travers le rêve d'émeraude pour atteindre notre réalité machin ça a déjà été vu dans l'histoire de warcraft donc en soi c'était pas un problème c'était un peu facile mais je préfère un truc un peu facile et qui euh, a déjà été fait par le passé parce que ne me citez pas d'alaran et à euh, ah, cette espèce de cette espèce de truc là euh, qui euh, est incohérent sur tout pour en plus finalement faire quoi pomper mais comme jamais, hein, si vous n'avez pas fait attention, Maroukai, la capitale des centaures, c'est quoi C'est Garadar, le bâtiment principal où il y a la Khan Matra, donc la dirigeante des centaures. Regardez bien l'ossature du, du bâtiment. C'est le bâtiment central de Garadar, en Nagrande. À votre avis, qui est-ce qu'on retrouve dans cette zone à la con On retrouve Nésinguari, hein, évidemment, Nagrande, Nezingwari. Vous allez me dire pas que Nagrande, oui mais il est bien connu pour Nagrande et là on chasse, on chasse pas mal de bestioles, <rire> il n'y a pas de, de soucis. Les deux connards là, Woody et machin, là, les deux gladiateurs à la con, où est-ce qu'on les retrouve Anagrande. ils sont où Ils sont au Nara Genre, Les parallèles avec les orques, pour vous dire, si vous avez jamais fait gaffe, il y a des espèces de Brut centaures. le haut du buste du Brut Centaure c'est un orque Redisigné, etc., mais c'était un orc. Vous n'avez vous jamais dit que le visage des centaures était un peu bizarre, et eh bah ben, c'est normal. <rire> c'est un modèle orc, euh, mais vraiment, hein, c'est le haut du buste de l'orc. Il a même les mimiques et tout, c'est vraiment l'orc. Et la hache des brutes orcs, bru, pardon, lapsus des brutes centaurs vous, vous faites attention, à un moment donné, il y a une espèce de hache à double tranchant. Regardez la hache à double tranchant, c'est la hache de Durotan. Je ne déconne pas, c'est la hache de Durotan de Warlords of Draenor. C'est hallucinant. Genre vraiment hallucinant. Il se rate, mais c'est vraiment honteux. Et la culture... Pareil, je parlais de personnages qui ont des vraies conversations, des vraies interactions entre eux. Là, c'est des scénaristes qui se parlent. Euh, vous avez le conteur Marouk, qui est au milieu de Maroukai. Si vous cliquez dessus, il vous parle un peu de l'histoire centaure. C'est une tradition orale, c'est précisé, c'est une tradition orale. Et bah, Une tradition orale d'il y a 10 000 ans, c'est impressionnant qu'elle soit aussi exhaustive et aussi complète. Ce qui n'est pas fait d'ailleurs sur les autres traditions orales, à savoir par exemple les roars, euh, qu'on retrouve les hommes morses, c'est pas du tout aussi clair, c'est de la légende, etc. Là, le mec, il est capable de donner la méthode d'il y a 10 000 ans. Hein. Et au final c'est quoi Bah c'est globalement euh, Draca Centaure avec Durotan Centaure, je ne déconne pas, hein, c'est vraiment ça, qui ont sauvé euh, les gentils centaures qui n'ont pas rejoint les Légion Ardente, parce qu'on apprend que bah, du coup les centaures d'il y a 10 000 ans beaucoup ont apparemment ont eu la soif de sang liée à la légion ardente bah tiens c'est marrant ça me rappelle un truc et que du coup ils ont trouvé une terre d'exil oh bah tiens ça me rappelle un peu le clan france wolf ça dis donc et euh, ils se sont exilés finalement ils ont euh, fondé l'avenir l'avenir de leur hard euh, c'est vraiment avec la bénédiction de Nara donc là on prend, on emprunte à Ulnorok et l'histoire de on s'est dressé à la première invasion de la légion ardente il y a 10 000 ans ça c'est Ulnorok c'est... C'est une catastrophe, une catastrophe. Et il y a des erreurs. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez des erreurs partout. En plus, en termes d'écriture, c'est le méchant principal de la zone. C'est une catastrophe. On dirait un méchant de Midi les zouzous, quoi. C'est vraiment, c'est un terrible. Merisra, la chef du Volver. Elle était absente des cinématiques du début d'extension. Vous pouvait se dire, bon, ah, c'est pas trop grave, elle aura du développement. L'intrigue principale qui vous envoie Nara, on n'y revient jamais, on revient jamais dessus. Il y a une histoire de. Euh, ils sont coincés dans le rêve d'Emeraude, tout ça, tout ça. Pfff, finalement, on s'en fout. Euh, Merisra, qui. Euh, tous les trucs liés à la pierre de vœux, par exemple, qui était bien fait dans le rivage d'éveil, là, c'est une catastrophe. Ça veut, globalement, ils auraient pu réveiller la pierre d'éveil direct, mais ils ne l'ont pas fait. Pff, bon, du coup, pas de problème. Et euh, l'intrigue le, est vraiment. vraiment terrible, Merisra n'a vraiment aucun rôle à jouer, c'est une catastrophe et Onara, la zone s'appelle les plaines d'Onara, Onara est présent deux. elle ne parle même pas elle n'a même pas de ligne c'est terrible, les, les plaines d'Onara c'est une catastrophe passons du coup à une réjouissance la travée d'azur et la travée d'azur sur le papier c'est la zone qui m'intimidait le plus puisque c'est la zone vraiment full nostalgie wrath of the lich king euh, qui reprend d'ailleurs c'est pas on peut pas dire techniquement c'est une zone parce que c'est un mélange entre les grisonnes entre les désations des dragons un peu de Tundra boréenne un peu de fjord hurlant c'est vraiment en fait un peu de c'est globalement en fait le northrend c'est les... la zone northrend donc la, la zone nord et j'avais très très peur, j'étais en mode, oh putain, la nostalgie, mais vraiment aussi pompeuse, j'en avais très très très très peur. Faut, faut, faut reconnaître quelque chose, c'est que le principe de cette zone, je le conchis et le conspu, je détruis, je vomis sur tout ce qu'elle représente en fait. Parce que c'est vraiment la nostalgie la plus... vraiment bas de tiroir en fait, hein. c'est vraiment l'appel à, à la nostalgie, l'appel à regarder, c'est du Wotelka, Regardez, regardez, regardez. Et eh bah ben, c'est ma zone préférée, <rire> je ne déconne pas, ils ont réussi à essayer de vendre la, la zone pour euh, tout ce qu'elle que, qu représente, je le déteste hein, sur le papier, j'aurais dû détester cette zone, mais une fois qu'on passe le, la, le visuel, la musique par exemple, on va pas faire du World of Honor, on reprend la musique d'époque de Burning Crusade, non non Là, on fait une musique qui fait référence au Grison, hein, le fameux euh, duo de violon que tout le monde kiffe, les fameuses forêts canadiennes qui sont très jolies, mais bah, il suffit d'aller au Canada. Là, on va vraiment y apporter, faire un plus en fait. La musique Grison de la zone, il faut l'entendre, elle est magnifique et c'est un véritable, une véritable orchestration, elle est sublime. C'est pas juste deux putains de violons qui se battent en duel. Donc, ils ont vraiment en fait repris le standard pour le rehausser. Et ça ça c'est bon, que ce soit en termes de musique que ce soit en termes de zone, que ce soit en termes d'intrigue, c'est vraiment vraiment vraiment très bon vraiment très bon, je, je, vraiment vraiment très bon, et euh, pareil vous avez quelque chose on va dire une quête qui est autour du vol bleu puisque c'est la zone vol bleu, vous avez une quête vraiment assez importante, une quête on parle d'un aspect euh, draconique on parle de l'aspect du vol bleu à légos ne l'est pas euh, elle a perdu ce statut mais l'idée c'est d'essayer de, de, de regagner cet aspect et je ne vous spoil rien c'est dans le dans la, les, les cinématiques d'intro mais du coup c'est vraiment quelque chose d'important je rappelle un aspect c'est un gardien des titans tout ça tout ça hein, c'est du niveau cosmique hein, le machin hein. c'est du, du niveau divin et d'ailleurs c'est assez intéressant puisqu'on rappelle que bah, les rois les hommes morses euh, Révers les dragons tels, comme des dieux, ils ont des, des dragons dans leur panthéon et tout, donc c'est très bien, c'est très bien de faire ça. Et les intrigues liées au roar sont légères, et je sais que beaucoup se disent Ouais, quand c'est léger, vous aimez pas trop, etc. Non, faut juste que ce soit bien fait en fait, et elles sont super bien faites. On se croirait vraiment dans de l'héroïque fantasy, et surtout, réussir à faire, allier à, à une intrigue dragon du vol bleu à une intrigue homme morse roar très légère, et eh ben ils ont réussi à le faire, et franchement. Chapeau Je vais pas spoiler plus que ça Mais il y a un véritable développement de personnages Vous avez des véritables conversations Vous avez vraiment une avancée en fait des personnages Et ça putain ça fait du bien quoi Ça fait vraiment du bien Surtout quand on sort des plaines de Nara, Ça fait vraiment vraiment du bien Et du coup l'une des menaces Donc globalement c'est des hommes morses Et euh, qui affrontent des gnolls Les gnolls avec le creux des fouges-robes Donc le, le donjon qui aboutit à tout ce qu'on a vu dans le pex Donc les gnolls qui euh, sont en rivalité avec, euh, avec les roars Donc les tuscars et globalement, eh ben, c'est pas mal. Ça manque un petit peu de contexte pour les gnolls, j'en dis pas plus. Ça manque un petit peu de contexte pour les, pour les gnolls mais globalement eh ben, c'est vraiment bon, euh, c'est vraiment très bien et même le donjon est assez cool avec euh, des, euh, des, des roars qui sont prisonniers qu'on va libérer qui vont nous aider aussi dans les... Enfin Vraiment c'est très bien quoi, c'est vraiment vraiment très bien. Le petit bémol c'est juste un petit manque de contexte vis-à-vis -vis des gnolls mais sinon c'est vraiment très bon. Et concernant la travée azur principalement centrée sur le vol bleu, on a euh, une intrigue qui est vraiment génialissime comme je le disais. Véritable développement de personnage. Alors là, c'est le moment où, si vous voulez pas être spoilé, vous passez. Quand j'enlèverai gosses, ce sera fin du spoiler. Voilà, je vous laisse le temps d'enlever le son, tout ça, tout ça. 5, 4, 3, 2, 1. Introduction du personnage de Syndra Goza. Et. Putain que c'est bien fait. Et pourtant pareil, Sindragosa sur le papier, c'est un grand... C'est même plus un appel du pied, c'est un coup de genou dans les couilles pour euh, un joueur de Wotelka en mode ⁇ Regarde, regarde, c'est ce que t'aimes, regarde <rire> !⁇ Et va, bah, ils prennent Syndragoza pour vraiment, pas juste un clin d'œil, hein, <rire> faire des artes poses, hein, puis bah, les dragons, il va faire si vous voulez. Non, non, Sindragosa, qui est, est introduite, qui est euh, la mère du vol bleu. Et je rappelle qu'en en, en dehors de, de confirmation exacte, bah, c'est supposé être la mère de kalegos Et du coup, bah, c'est vachement intéressant. Il y a un vrai lien. Sindragosa est travaillé, développée. Il y a un cheminement pour Sindragosa et pour Kalegos Et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je, je vous reprochais, si vous avez vu la bilan, le bilan de Shadowlands, souvent un truc qui me gêne avec euh, World of Warcraft dans pas mal de domaines, c'est que vous avez un, un environnement magique d'Huric Fantasy et il euh, y a de la technologie mais normalement elle est censée être un peu nerfée, je ferai une vidéo un jour là-dessus mais globalement bah, par exemple, syndragoza techniquement c'est une IA en fait, c'est une IA c'est Cortana dans Halo mais en fait là ils l'ont fait magique donc en gros c'est Syndragosa qui avait protégé les archives du vol bleu les archives de syndragoza du coup les, les, les, arch les archives azur et en fait elle a magiquement sceller une partie d'elle euh, dans, les, dans les archives, sauf qu'elle parle pas comme une IA, elle parle comme un vrai personnage et euh, c'est ce qui reste de Gosa globalement et ça marche très bien, on va pas faire une résurrection débile du personnage non, elle est juste il y a une partie magique et c'est le vol bleu c'est pas déconnant, ça marche très très très très bien dans le travail, travail dans le développement euh, Bon, je vais, je, vais, je vais avancer mais vraiment c'est très bon vraiment c'est très très bon euh, on a le retour également de dragons bleus de Légion que Kalegos va appeler en réparant une partie de la pierre euh, la pierre de vœux. Retour de Sénégos, Stelagosa et Migosa de, de Légion, pour ne citer. Euh, très content de retrouver Stelagosa, notamment un personnage que j'ai beaucoup aimé à Légion. Euh, Sénégos, euh, pff, en vrai je m'en fous, mais c'est bien. Et puis il, a, il apparaît sous la forme d'un troll. Et ça c'est bien, je, je vais reparler aussi plus tard. Euh, c'est bien. Et un qui a grandi, peut-être un petit peu vite d'ailleurs, mais, euh, mais c'est bien aussi, c'est cool de voir ces personnages-là. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau du vol bleu, ils ont gardé que ce qui était à Légion, parce que où sont, euh, où, sont où est Goza Parce que je sais que beaucoup vont se dire « Où est Azuregos ?» Et c'est vrai, Azuregos qui avait aussi des, des intrigues vis-à-vis -vis de Calégos à Cataclysme, tout ça, tout ça. Mais surtout, Azuregos, en vrai, je m'en fous. Le personnage le plus important à ramener ici pour moi dans le vol bleu c'est Thierry Goza. Thierry Goza. si vous ne connaissez pas, vidéo sur Kalegos, mais Thierry Goza, globalement c'est la c'est la, la sœur de Kalegos, c'est aussi son amante hein, sur le papier, alors ils n'ont jamais vraiment consommé mais euh, ils avaient été destinés à être ensemble, à être euh, consorts. Thierry Goza est la première... Sur le papier, la première prétendante à être consort de kalegos il y a vraiment une, une intrigue très importante entre les deux personnages depuis euh, Burning Crusade avec le, le, la, la trilogie de manga, euh, la trilogie du Puits Solaire et thierry goza On sait où elle était. Elle était évoquée dans, euh, dans Before the Storm, donc dans, euh, dire prélude. Mais non, dans, enfin le, le livre qui fait la transition entre euh, Légion et, et Battle for Azeroth. Du coup on sait qu'elle est dans le sud des royaumes de l'Est et elle ne revient pas et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est... Quand on voit le développement de Calégos, Tyrigoza ça aurait été incroyable. Après Tyrigoza reviendra peut-être dans l'extension mais j'y crois pas. Mais bon c'est dommage pour Tyrigoza. Concernant Sindragosa, le vrai point faible de Sindragosa, et encore une fois c'est un point faible qui aurait pu être très vite corrigé. Son apparence, euh... alors autre, je vais même pas. Je sais que certains vont se dire... Ah, attends, apparence... En fait moi ce qui me gêne juste dans l'apparence de Sindragosa, c'est que c'est une hôtelfe euh, je m'en fous qu'elle soit noire ou quoi que ce soit, c'est juste une autre elfe. Et une autre elfe, bah ça n'existe pas il y a 10 000 ans, puisqu'elle a magiquement scellé une partie d'elle au moins il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans les hautes elfes n'existent pas, donc euh, ça aurait dû être une elfe de la nuit, à la limite. Et sinon, un truc con, tu veux la laisser en haut elfe, pas de problème. Tu dis juste que magiquement, elle apparaît sous la forme la plus, comment dire, la plus représentative que des personnages, que des personnages vont avoir. Et ils se sont habitués à ce que les dragons prennent la forme de elfes depuis, et bah du coup, pouf, t'expliques rapidement qu'elle elle dit bah voilà, je, pour que ce soit plus simple, je euh, revais. Euh, enfin, moi-même, avait scellé euh, une partie de moi qui allait prendre la forme la plus simple pour communiquer avec son interlocuteur. Voilà, simple, facile, voilà, c'est bon, c'est expliqué. Bon, pourquoi Il y a un anachronisme, c'est expliqué. Mais du coup, c'est pas expliqué, donc, y a un anachronisme. <rire> euh, et le donjon du caveau azur est pour moi. Encore une fois, d'un point de vue visuel, c'est le Nexus 2.0 de, de Wotelka, donc de, sur le papier, je devrais le détester. Et pourtant, eh bien, on fait appel à quelque chose qu'on connaît, mais bon, il devrait être un petit peu plus subtil quand même, hein, vraiment. Mais euh, pour le coup, c'est pour moi un modèle de ce qui doit être fait en termes de storytelling dans un donjon. Vous avez Syndragosa, qui en termes d'IA ne peut pas faire des milliards de trucs, donc elle ne peut pas vous aider comme pas possible, mais elle vous accompagne sur l'ensemble du donjon. Et elle vous parle, elle vous dit bah tel truc, tel truc, tel truc et elle apporte quoi Et eh bien du contexte, du développement, des conversations intéressantes. Pour moi c'est un modèle de donjon, comment les, les devs doivent l'aborder en fait. Du coup elle développe notamment Maligos, Maligos qui n'est pas dépeint comme un sombre fils de pute alors que comme c'était un boss on aurait pu le voir. J'avais peur aussi puisque bon, euh, hommage à Wotelka, bah Maligos à Wotelka c'est pas forcément le meilleur des traitements. Donc j'avais très très peur de ça en tant que fan de Maligos. Non, au contraire. On voit, on voit aussi les, les, les répercussions de la magie arcanique qui elle aussi a un très grand pouvoir corrupteur qui avait été un peu oublié dans les licence Warcraft et on y retourne là-dessus et ça c'est un bon point peut-être de repris d'il y a longtemps c'est vraiment, il y a des petits bémols mais voilà, globalement je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails, des petits trucs, des, vraiment des petits points faibles, vous me les demanderez en live au pire, mais euh, non vraiment le, le caveau azur c'est un modèle de ce qui devrait être fait en storytelling. Je vous avais dit que j'allais reparler par rapport à Neltarus, typiquement vous avez Neltarus qui est censé faire un peu du euh, repère de Neltarion, repère de l'Aile Noire, euh, tout ça, tout ça, lié Blackrock, tout ça. Bah, il manque un personnage de Sabellian qui vous accompagne en fait dans le caveau, euh, enfin dans Neltarus, pour vous expliquer un peu le contexte d'époque, le développement de son personnage, son, son retour, etc. Vous avez un Sabellian qui vous accompagne contre les Jaradins, qui vous parle un peu des Jaradins, ça aurait été super. Et c'est pour ça que je, je considère que le caveau Azur, c'est un modèle si vous pensez caveau Azure avec les autres donjons vous vous dites ah ouais c'est dommage on aurait pu avoir beaucoup plus en fait donc le caveau Azure est vraiment très très très intéressant, pareil hein, le bassin de l'éveil avec, euh, avec euh, Célindra là euh, la, la camériste ça aurait été aussi euh, si elle, parce qu'après elle combat hein, donc on comprend qu'elle soit pas là au départ mais elle aurait pu mettre une projection d'elle même euh, ça elle même le, le rouge c'est le fer hein, euh, c'est des magiciens aussi donc euh, dommage, c'est dommage à ce niveau là en tout cas, bon fin de spoiler, fin de spoiler on attaque la zone d'après Taldrasus Thaldrassus, deux oeufs <rire> Bah des choses à dire sur Thaldrassus. Euh, c'est une zone qui est très rapide pour monter, finir l'histoire principale, ça va très très vite et ça se voit. <rire> On dirait vraiment une... Il n'y a, a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose et le peu qu'il y a, c'est... Pas ouf, l'introduction en fait, on nous apprend le début de Tal Rassus et oh là là, euh, les primalistes sont introduits chez nous, tout ça, tout ça. Au départ, je me suis dit, bon, bah ça va être complètement con euh, parce que bah ils ont juste à virer les races humaines et c'est bon, il n'y a plus de primalistes. Non, parce qu'en fait, eh bien il euh, y a des draconides assez mécontents qui finalement rejoignent rejoint aussi les primalistes et la trahison de certains draconides parce que ça fait 000, plus de 10 mille ans qu'ils sont sous euh, l'esclavage des, des dragons et pendant 10 mille ans ils ont été isolés et finalement. On les, a, on, les a, on les exploite, etc. C'est évoqué, mais au final, c'est tellement peu approfondi que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. On développe un peu plus les primalistes, notamment, c'est pas juste vraiment des méchants bas de plafond, quoi, et donc ça, c'est cool. Introduction d'un des personnages du raid, euh, le capitaine Eranog, c'est... Je ne dirais pas plus, mais c'est bien. C'est bien à ce niveau-là, même si la quête en elle-même n'est pas folle, mais... Euh, moi, je... Enfin, je ne dirais rien. Mais c'est bien, c'est bien à ce niveau-là. Donc globalement euh, après le gros problème du départ de cette quête donc c'est pas du spoil parce que c'est vraiment le point de départ de cette quête c'est euh, Nosdambu qui fait oh là là j'ai vu un truc, euh, c'est flou mais euh, bah, on est infiltré <rire> et au final la garde de Valdraken apprend qu'on est attaqué au sud par la banquière le niveau de sécurité le niveau d'immersion là j'étais au top hein. vraiment c'est la banquière en service c'est pas une attaque de diligence hein. non non non c'est elle en service, il a fait, oh là là, ça fait un moment que j'ai pas eu de placement par les mecs du sud. Oh, du coup, il y a peut-être une attaque aux mecs du sud. Waouh, le service de sécurité de Valdraken. Inutile de vous dire que j'étais vraiment immergé dans l'histoire. Euh, donc, pour ce qui est de l'autre partie, l'autre grosse partie de la zone, qui ne représente pas énormément de quêtes non plus, hein, c'est la zone dragon de bronze. Et là, putain, oh là là là, qu'est-ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Et euh, j'ai prévu deux vidéos pour en parler donc euh, je n'irai pas plus loin, ça permettra d'économiser un peu de temps. Je ferai une vidéo sur le vol bronze et une vidéo sur Nosdormu. mais Thaldrasus niveau vol au bronze c'est une catastrophe voilà et j'en parlerai plus en avant dans, ces, dans les deux vidéos qui spoileront à, à, à méchamment d'ailleurs. Euh, donc les donjons de Taldrassus. premièrement la salle, les salles de l'imprégnation qui sont très importantes d'un point de vue histoire c'est vraiment pas mal, c'est un sépulcre des fondateurs quand, quand on vous dit que les, les fondateurs les titans c'est la même merde c'est juste un jeu des poupées russes, hein. globalement les fondateurs sont au dessus des titans, les titans sont au dessus des gardiens les gardiens qui sont au dessus des aspects qui sont au dessus de machin, c'est juste les poupées russes hein, mais c'est la même chose, si vous avez jamais fait gaffe ouvrez votre vous allez dans les salles de prégnation vous ouvrez le codex, vous ouvrez le sépulcre des fondateurs et vous regardez, il y a un moment donné c'est vraiment l'entrée c'est l'entrée, globalement avec les bassins sur le côté petites cascades, les machins, c'est la même chose euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est que d'un point de vue thématique et histo histoire, on a un mix un peu en fait entre du Ulduar de Warsawish King et les moteurs de Nalaksha, donc le début du siège d'Orgrimmar de Mist of Pandaria. Et ça marche très bien, ça marche très bien. On a aussi des musiques remasterisées d'Ulduar, donc c au moins ils les ont remasterisées. Mais euh, du coup, thématiquement, c'est pas mal avec cette histoire de... Vous savez, les, les eaux de, de l du Val de l'Éternel Printemps qui modifient un petit peu la vie, etc. Euh, à Mop. Bah, là, on reprend ça et qui celle qui amène un petit peu... Euh, le, des changements chez les dragons et ça ça reviendra dans, dans, dans, dans l'extension je... donc là-dessus c'était déjà pas mal dit dans Oldaman donc c'est vraiment vraiment pas mal visuellement c'est beau les gardiens ne sont pas des robots les créatures des titans qu'on affronte ne parlent pas comme des attention balise de données virales a été mise à jour non non c'est ils parlent vraiment comme des, des, êtres, des êtres conscients et c'est cool c'est cool à ce niveau là c'est pas des robots donc il n'y a pas cet aspect SF pourri c'est vraiment pour une fois c'est <rire> C'est faut le dire. L'autre donjon, c'est l'académie. C'est globalement la Tazavèche de Dragonflight pour le moment. Alors pas un méga donjon. Je parle vraiment d'un point de vue lore. C'est du fun sans pour autant que ce soit incohérent. Euh, L'idée, c'est de rebâtir une grande école euh, des 5 euh, vols draconiques, tout ça, tout ça. C'est assez fun. Ça marche. Honnêtement, c'est pas incohérent. Et euh, je sais que des fois, on a l'impression d'être les anti-fun avec euh, parce qu'on déteste les ingwari, tout, tout ça. Avec Eva, mais là, pour le coup, justement, c'est du fun. Euh canaliser et du coup ça marche bien c'est assez sympa petit délire harry potter on va dire mais euh, pas de souci pas de souci à ce niveau là euh, et la capitale Valdraken est assez cool ce qui est assez triste c'est que vous avez des choses des, des interactions assez intéressantes et assez importantes à Valdraken qu'on qu peut louper si on ne fait si on suit pas trop qu'on explore pas trop ça, ça peut ça peut se louper ça c'est un des petits je j'irai de dragonfly c'est qu'on est tellement revenu dans du classique que parfois vous avez des lignes très importantes qui ne sont pas dans l'intrigue principale et ça rappelle beaucoup BFA à ce niveau là, en pire, c'est à dire que vous avez le Vanilla into BFA avec des, très, des trucs très importants qui sont pas dans l'intrigue principale et qu'il faut aller voir et si vous les avez pas vus, vous vous dites bah tiens mais il a pas ça ou il manque ça et c'est un peu incohérent c'est juste le petit, petit bémol, par contre gros point faible, Avaldraken Merithra n'est pas dans la salle des aspects avec les, les chefs de chaque vol et encore une fois Merithra c'est se fait pas respecter hein, la, la fille d'Isera, la chef du vol c'est un petit peu euh, dommage donc globalement pour conclure parce que la vidéo déjà est assez longue le caveau euh, des incarnations qui dans la campagne principale n'est pas encore teasé c'est vraiment les salles de l'imprégnation qui nous présentent un peu le truc et de ce que j'ai cru comprendre mais je me suis pas spoilé encore de ce que j'ai cru comprendre la campagne de renom va introduire le caveau, incarnati le caveau des incarnations mais ce qui est cool c'est que Razaghet encore une fois c'est vraiment pour la première fois dans World of Warcraft une menace aussi importante que Razaghet a vraiment de l'impact vraiment des enjeux. Les 4 zones sont impactés par la présence de Razakat, notamment deux les deux meilleurs d'ailleurs mais il euh, y a une vraie opposition et elle, on a vraiment l'impression d'un méchant qui est une menace elle pèse sur l'extension mais elle ne nous laisse pas genre, en, en, en, lib en liberté en fait elle a aussi ses contre-pouvoirs avec Elkstraza et Kalegos notamment et elle, envoie, elle déplace ses pions tel un véritable Tel un véritable stratège Genre j'envoie ça là-bas J'envoie ça là-bas J'envoie ça là-bas Là s'ils là, envoient ça Bah moi je réponds comme ça Je vais moi-même agir sur le, terre, le champ de bataille Ici et ici Puisque c'est des zones très importantes Et ça marche très bien Ça marche très bien Ça marche vraiment très bien donc pour la première fois eh ben, je trouve qu'on a un méchant Alors vous allez me dire des fois les méchants c'est juste qu'ils arrivent en fin d'extension Oui du coup c'est la simplicité En fait c'est souvent soit ils arrivent en début d'extension et ils font rien de toute l'extension Soit ils arrivent en fin d'extension et ils sont... on les attise jusqu'à la fin de l'extension Et à la fin de l'extension ils sont explosés en un patch Razaghet pour la première fois en 18 ans dans l'infograph C'est celle qui peut menacer l'ensemble du monde dès le départ Mais elle fait des trucs en fait <rire> Elle fait des trucs et elle... Quand elle ne peut pas faire un truc, c'est expliqué en fait. Donc c'est bien, c'est très très bien. Le fanal de tir, alors c'est pas, ti pas du spoil, parce que bah c'est dans Uldaman. mais le fanal de tir qui sera probablement un raid, vu l'importance de, de l'endroit, qui est tout simplement le complexe titan Uldorus, donc il y aura probablement un raid Uldorus, euh, ça, ça semble être clairement euh, indiqué, on, on s'y dirige, euh, est-ce que ce sera dans le prochain patch ou est-ce que ce sera dans deux prochains patchs, est-ce que ce sera le patch final de l'extension, ça, ça j'en sais rien mais il, il risque d'y avoir un raid ou au moins de l'intrigue là-bas, ça c'est sûr. Euh, un gros problème vis-à-vis -vis de Dragonfight que j'ai dans les points faibles, là, on va attaquer les points faibles aussi, euh, parce que globalement encore une fois de ce que vous, je vous dis, l'extension est bonne d'un point de vue euh, 6.0 à 9.0, 8.0, etc eh bien, je suis désolé, hein, je sais que beaucoup n'aiment pas Shadowlands, mais la 9.0 était bien plus consistante en termes de points forts, de, de ratio points forts, point faibles, en fait. Dragonflight, globalement, c'est la balance est plutôt positive, mais il y a beaucoup plus de problèmes à la 9.0 de Dragonflight, qu'à la 10.0 euh, qu 10 de Dragonflight, qu'à la 9.0 de Shadowlands. Et donc, euh, bah même que la 8.0 de BF1, hein, si vous voulez qu'on parle autre chose, c'est assez... Euh, le nombre d'erreurs, le nombre de problèmes, notamment des gros problèmes de contexte, et encore une fois, bah, par exemple, aussi, on fait beaucoup écho, hein. Val Valdraken, Talrassus, ça fait énormément à à, au Val de l'Éternel Printemps de Mist of Pandaria. De toute façon, ils l'ont dit, hein, d'ailleurs, enfin, ils je crois qu'ils l'ont dit, mais c de toute façon, c'est vraiment un mixte. Euh, Pic Foudroyer, Ulduar, mais dans le Val de l'Éternel Printemps, globalement, quoi. thématiquement, c'est ces deux zones. Et, en fait, Mist of Pandaria vous montre qu'on ne peut pas avoir une suspension euh, consentie d'incrédulité, je crois. Exactement, c'est un autre terme de toute façon Mais on ne peut pas dire Bah c'est pas grave, on sait pas Du coup c'est bon, ça marche pas comme ça C'est pas parce qu'on est dans le Fantasy La suspension consentie d'incrédulité Ça marche quand on n'a pas les règles Posées Mais là les règles elles sont posées, notamment Myst of Pandaria Il veut dire, qu'est-ce que tu racontes 10 000 ans de transition 10 000 ans de zone bloquée Est-ce que ça a déjà été fait dans World of Warcraft Oui, la Pandarie. Mist of Pandaria vous avez des espèces que vous connaissez, des torrens, des murlocs, vidéos sur mop, vous avez plein de races existantes de l'univers de Warcraft qui sont adaptées, qui ont une évolution différente. Et je rappelle en plus, on me l'a dit aussi en live, la magie arcanique en plus accélère les mutations et les développements de races. Donc, à quel moment, en 10 000 ans de, de, de, de stase, on va dire, 10 000 ans isolés, et déjà, c'était déjà des îles avant, donc ça me... mais même si on prend le minimum, c'est-à-dire 10 000 ans de, de blocage de l'île de l'archipel vis-à-vis du reste du monde à quel moment nous avons des tuscars des roars, donc les hommes morts qui sont identiques à quel moment nous avons des centaures qui sont identiques, à quel moment nous avons des mammouths qui sont identiques, à quel moment nous avons des Gnolls qui sont identiques c'est pas possible, il devrait y avoir au moins des petites variations, et je suis gentil quand je dis petites variations, et vous allez me dire oh, ça va, tout ça, ça, 10 000 ans pour nous c'est quasiment les grottes de Lascaux donc en termes d'anachronisme, c'est comme si vous arriviez avec, je sais pas moi, le nouveau bombardier américain là, le furtif, dans les grottes de Lascaux quoi. En termes de 10 000 ans, c'est énorme Donc les espèces devraient au moins avoir des... des et... Je sais pas, au lieu de mettre des hommes morts, bah tu leur enlèves leur défense et tu dis que c'est des, des, des, hommes, des hommes phoques. Ou alors des défenses beaucoup plus longues, etc. Je, je sais pas, mais c'est... Mais c'est pas le but, on est dans de la nostalgie, tout ça, tout ça, donc on remet les mêmes espèces, ah ah ah, c'est rigolo, bah ouais mais non, ça marche pas, les races, il y a trop de races conscientes qui ne, qui ne fonctionnent pas, que les dragons et les titans, bah oui, et les fondateurs, les, par exemple, les gardiens des titans, oui, euh, pas de problème, euh, mais parce qu'on les connaissait aussi déjà avant, et beaucoup trop d'anachronismes, beaucoup trop d'anachronismes, des races non endémiques qui sont présentes pour aucune raison, ou alors quand il y a des raisons, c'est une catastrophe, les explications. Euh, je vous rappelle que c'est surtout les quêtes principales que je juge ici, parce que les quêtes secondaires j'ai commencé à les faire maintenant et, et c'est une catastrophe aussi. <rire> secondaires, quêtes secondaires, 5000 quêtes secondaires, la quantité ne fait pas la qualité et ça se voit. La plupart des quêtes secondaires sont nulles. C'est lié à nos races mortelles et tant qu'ils traiteront pas, ils essaieront pas de les traiter sérieusement, bah c'est pas terrible. Et elles sont euh, elles réduisent même à certains moments, elles sont même incohérentes vis-à-vis -vis de, de l'extension. Et elles réduisent par exemple, je dirais qu'elles dénotent par rapport à l'intrigue principale. Les primalistes dans l'intrigue principale sont super bien traités. Il y a peut-être un petit point faible, mais globalement, c'est vraiment des mecs. On comprend pourquoi ils se battent et on pourrait presque avoir envie de les rejoindre. Putain, dans les quêtes secondaires du drac carré là, c'est un méchant. Ils font du mal à la nature. Please, quoi. Vraiment, please. Donc, les quêtes secondaires, on va pas trop. On va essayer de. mais. La plupart des quêtes secondaires sont pas terribles, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont des pépites. Je pense notamment à celle de Veritistras. Faut faire la quête de Veritistras. Quête de Veritistras est incroyable, je ne spoilerai pas. Quête de Veritistras, exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle la quête de Veritistras. Je ne comprends même pas qu'elle soit pas dans les quêtes euh, principales. Et à la limite, dans les quêtes secondaires, celle qu'on traque avec les hauts Là, c'est une quête secondaire qui est même pas euh, listée dans les hauts quoi. Donc, euh, comme beaucoup de quêtes secondaires d'ailleurs. Et au final, vous avez euh, également celle des Dragon Maw qui se trouve euh, sous les bassins de l'essence au niveau de l'auberge la, de qui est en dessous. C'est pas mal. Mine de rien aussi, les Dragon c'est vraiment pas mal. Mais bon, voilà. Il y a des pépites dans les quêtes secondaires, mais globalement, c'est quand même pas terrible dans les quêtes secondaires. Maintenant, globalement, ce que je pense de l'extension, bah, globalement, c'est plus positif que négatif. Avec la montée dans l'épic et dans le cosmique, avec le, le reste de l'extension, bah, on verra. Mais pour le moment, je suis globalement content Dragonflight, mais ça commence moins bien que BFA et SL à mes yeux, mais maintenant voilà, pour le moment tout le monde kiffe Dragonflight, peut-être que dans 6 mois ce sera la pire extension, hein. souvent comme ça avec euh, WoW, donc euh, je serai là pour la défendre, parce qu'il y, bon... y a des gros points forts, des très bons points forts, malheureusement il y a aussi pas mal de soucis, donc euh, globalement positif, même si trop de points faibles, trop de points faibles, mais globalement positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder celle de Dragonflight que vous n'avez peut-être pas vue dans la playlist Dragonflight. Bisous, bisous Salut, c'est Maligos Je voulais vous dire...